Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 4 juillet 2022. Déjà, juillet, ça passe à une vitesse. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel je vais, vous faire le... je vais essayer de faire des trucs un peu, un peu évolutifs. Je sais, humblement, voilà, je des trucs en fait. Je vais vous... On va citer déjà la listing, le listing des planètes cette semaine hein, parce qu'il y a des évolutions importantes. Hein. Il y a vraiment des changements de cap de planètes, ça change de signe, donc ça change sa couleur différemment. Et puis, donc je vais le lister, après je vous ferai globalement les incidences pour chacun, comme j'aime le faire d'habitude, et puis à la fin je vous glisserai quelques, quelques commentaires, quelques remarques, quelques interrogations, quelques Approche, point de vue, sur justement l'angle de vue. L'angle de vue, c'est la façon dont on voit les choses et puis parfois la capacité qu'on a à essayer de comprendre quelle peut être la position de l'interlocuteur. Parce que dès qu'on arrive à comprendre la position de l'interlocuteur, on parvient encore mieux à se synchroniser. Comprendre les points de vue de l'autre, c'est un truc qui apaise. Une fois qu'on a compris ce qu'il y a dans la tête de l'autre, c'est formidable parce qu'on gagne un temps fou. Voilà, c'est l'idée. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine la semaine démarre avec l'astre solaire. On va regarder l'astre solaire, les influences sur nous. Ensuite, on regardera Mercure, la communication pour chacun de nous. Il y a des changements. On regardera Vénus, notre vie amoureuse, parce que c'est un enjeu, pouf, majeur. Hein. Besoin d'équilibre là-dessus, c'est essentiel. Et puis, on regardera Mars, l'énergie qui change aussi. On regardera vite fait, peut-être, je sais pas, Jupiter, parce qu'il est toujours au même endroit. Euh, Saturne, pareil. Uranus, pareil. Neptune, pareil. Pluton, pareil. Ils sont tellement lents, tout cela, qu'on va pas en parler toutes les semaines. Peut-être, on va voir si ça joue. Et puis, et puis, je vous parlerai l'angle de vue du point de vue différent voilà c'est parti qu'est ce qu'il y a dans le ciel cette semaine on commence avec l'astre solaire qui est dans le signe du cancer ça rime. il démarre la semaine à 12 degrés donc cette semaine il va passer de 12 à 19 degrés donc on est en plein dans le deuxième décan bon anniversaire mais deuxième décan cancer soit dit en passant donc excellent au niveau de l'énergie vitale il y a à peu près des choses pour tout le monde à peu près on va regarder pour tout le monde énergie vitale extrêmement positive Soleil, l'énergie, cancer, signe d'apaisement, de tranquillité, d'harmonie, de ressenti, de réceptivité, de perméabilité émotionnelle. Donc la coloration globale pour nous tous, elle est donnée par ce ton-là et elle se manifeste de façon plus marquée pour ceux qui sont dans des angles, qui sont favorisés, tout simplement. Donc qui sont les bénéficiaires de ces bons influx solaires pendant toute la semaine mes cancers, bien évidemment, le soleil chez soi, ça éclaire, d'un jour nouveau, un peu de lumière, un peu de verticalité, un peu de vision d'ensemble, toujours bon, l'astre solaire est gros, il important. Également pour mes poissons, mes sous d'eau. Hein. également pour mes scorpions, hein. gâtez en ce moment mes scorpions, ça change. Vous hein. tellement des périodes difficiles, là quand il y a des phases d'accalmie, hein, je dirais pas que c'est l'œil du cyclone, mais on, on est quand même là, dans une phase un peu plus douce. Donc... Excellent pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions. Mais également, quand une planète est en cancer, 60 degrés en amont en aval, excellent aussi... Pour, qui pour mes taureaux et pour mes vierges. Ah, ah, ah, ça fait cinq, 5 qui bénéficient de cette recherche d'approche plus apaisée. Sur le plan social, la façon dont, dont on avance dans la vie, les objectifs vers lesquels on tend, on y glisse davantage d'émotionnel, parce que c'est lié à cette présence du soleil en Cancer qui a toujours une coloration par essence, plutôt lunaire. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier qu'en Cancer, il y a une autre planète qui est belle, naturellement, c'est Jupiter. Donc il y a une bienveillance qui va avec. L'instinct de la Lune, bienveillance Jupiter. Terre. Belle association. Bref, voilà les, les gagnants, quoi. Hein, ceux qui ont le plus beau ciel cette semaine grâce à l'astre solaire, mais mais mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Mercure, Mercure dont je parlais au départ. Mercure, la communication, Mercure démarre la semaine à 28 degrés des Gémeaux. Mercure est très très très rapide. Mercure en Gémeaux, il est, on l'a vu, je vous en ai fait des, ah, des gorges chaudes, j'en ai parlé longuement, il est merveilleusement heureux dans ce signe qui incarne l'intellect, l'intelligence, la rapidité d'assimilation, mais comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin et donc Mercure va quitter les Gémeaux, hein, il revient tous les ans, mais là c'est fini, voilà, à partir de mardi, 6h26 en temps sidéral, ça fait 8h30 ici en métropole, du matin, bien sûr, sous-entendu, Mercure quitte les Gémeaux, donc excellent, excellent pour mes Gémeaux quand même, et pour mes Verseaux et pour mes balances. Hein, et également quand une tête est en Gémeaux, pour mes Béliers pour mes Lions, extrêmement bon, tout lundi jusqu'à mardi matin, 8 heures du matin. Voilà. Donc, profitez-en euh, des cinq dont j'ai parlé, hein, mes gémeaux, mes Balance, mes verso, mes, euh, mes béliers et puis mes lions, vous cinq, hein. lundi, c'est une journée tout à fait particulière où, avant que Mercure s'en aille, avant qu'il poursuive son périple, il vous veut un bien fou, il est en fin de signe, il est très puissant, et donc il vous distille une fluidité en matière de com, d'échange, de, de, de, de compréhension, de, de jonglerie intellectuelle, de facilité à trouver des mots justes, à, à vous adapter aux situations, qui est, qui est vraiment vraiment très très bonne, lundi. Mardi matin, ça change. Mardi matin, 8h du matin, 8h30, tac, on change de cap. Mercure entre en cancer. Là, la communication, elle va être peut-être moins, moins rapide, moins adaptée. En revanche, elle va être beaucoup plus fine. On remarque souvent chez ceux qui ont Mercure en cancer, une façon de communiquer qui est plus en demi-teinte. Pas, pas exactement sous-entendu, mais on va rechercher à faire passer l'information en évitant la friction, l'affrontement, la bagarre, le conflit. Il y a une douceur chez Mercure en cancer. Je trouvais ça dans le ciel de Marcel Proust. Et puis une mémoire, une, une mise en, en, en mémoire de toutes les, les résonances émotionnelles et affectives. Mercure cancer, on lui dit un truc, 20 ans après, il s'en souvient. S'il y a une coloration affective dans l'histoire, on grave dans le disque dur de la mémoire. Bref, Mercure entre en cancer, là pendant quelques semaines. Et de cette arrivée dans ce signe, il va colorer quand même positivement, soyons lucides, avec une délicatesse, une finesse d'expression qui... Mes cancers, ah ah, la phosphore est mieux. Mes scorpions, ah, vous êtes plus doux dans la façon dont vous, vous exprimez, bien évidemment. Mes poissons, votre intuition va être ah, décuplée. Votre fameuse intelligence émotionnelle, à laquelle je suis si attaché va euh, prendre une tournure beaucoup plus fluide. Hein. Là, on va être davantage plus facile de se synchroniser avec ceux qui sont autour de nous. Et puis également, lorsqu'une planète est en cancer, on l'a vu avec le soleil juste avant, euh, c'est bon pour mes taureaux et pour mes vierges. Voilà, vous cinq, la communication à partir de mardi ça va beaucoup mieux, c'est l'idée. Et puis en parallèle de ça, il y a Vénus. Cette belle et douce Vénus, en ce moment, est toujours dans le signe des Gémeaux. Elle démarre la semaine à 13 degrés, donc elle va y rester toute la semaine, deuxième décor. Mais Vénus, l'amour, en Gémeaux, le mental, Vénus, euh, les besoins d'affection, en Gémeaux, passe par le fil d'une sorte de, de façon de cérébraliser les émotions, un besoin de communiquer, communiquer, un besoin d'être sur la même longueur d'onde, un besoin de se comprendre, un besoin de se synchroniser sur le plan intellectuel, avant de se synchroniser sur le plan effectif, parce que les deux sont intimement liés, et la clé d'entrée pour les planètes comme Vénus, l'amour, lorsque ça passe dans le signe des, des, des Gémeaux ou de la Vierge, un signe mercurien par essence, elle se colore de cette disposition qui invite à être psychiquement sur la bonne longueur d'onde avant d'être sur la bonne longueur d'onde dans quelque autre, autre domaine que ce soit. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Se parler tout simplement, il faut se synchroniser, il faut se caler avec l'autre. Bref, Vénus veut du bien à qui toute la semaine Alors, Vénus veut du bien à mes Gémeaux, à mes Taureaux, à mes Balances, charme, charme, charme chez mes Balances, à mes Versos, contact relationnel, mes Versos, c'est le moment de faire avancer tout ce qui fonctionne parce que vous avez votre charme tout simplement, et aussi pour mes Béliers, hein. et enfin pour mes Lions. Vous 5, c'est le charme qui prime, c'est dit, en ce moment, quand on met un peu de rondeur dans les rapports humains, ça passe beaucoup mieux. Après, il y a Mars. Mars, il était en bélier, je l'adore en bélier, moi, je l'adore, j'ai une affection... Terrible pour, euh, quand Mars est puissant dans un thème. Il était en bélier, je l'adore parce que c'est l'énergie matin, midi et soir, bélier. Hein. Moindre épreuve, mon problème, c'est pas grave, le lendemain on, lendemain, on retrousse les manches et puis on repart de plus belle, et puis c'est reparti pour un tour. Un coup de Mars, ça redémarre. J'aime bien l'expression, me fait toujours sourire 20 ans plus tard. Et euh, Mars rentre en. Donc, jusqu'à tout lundi, tout lundi jusqu'à euh, mardi matin, si, pareil, 6h05 pour le coup, ça fait 8h. En, ici en métropole, Mars est encore en Bélier. Donc, lundi, mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, et puis quand une planète est en Bélier, mes Verseaux et mes Gémeaux, vous cinq, si on a un sujet à clôturer, un problème à régler, quelque chose à finaliser, un objectif à atteindre, quelque chose à conclure, à résoudre, à finaliser, euh, quel que soit ce qui est sur le feu en ce moment, foncez lundi. Mars est particulièrement puissant et à partir de mardi 8h du mat, il passe en taureau et on change la donne. Et tout le reste de la semaine, pour ça qu'il y a des changements en ce moment, changement de cap des planètes, il y a deux gros morceaux. Hein, il y a Mercure et Mars, euh, la réflexion, l'analyse, la communication, puis l'action, la volonté, c'est quand même des trucs qui, à l'usage, sont extrêmement importants en matière d'outils à utiliser. Bref. Qui, Mars, soutient-il pendant toute sa période en taureau qui va durer Pouf, on aura le temps d'en reparler. Donc, excellent pour mes taureaux, ça vous apporte une pêche, une pêche, une pêche, des éléments qui se débloquent. Hein, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes. Hein, donc, hein, mettre chez vous, Mars, l'action, le courage, le travail chez les capricornes, c'est un pléonasme hein. capricorne, c'est fait pour bosser, pour prendre des responsabilités, c'est courageux, hein, on y va, plus c'est dur, plus on grimpe le chemin escarpé où il y a des complications. Hein, hein, hein. et plus vous êtes heureux, plus vous êtes heureux, plus vous avez l'impression de mériter. Voilà, c'est le mot, le mot est lâché, de mériter ce qui vous arrive. Ouais. Voilà, bon, Mars vous aide, c'est bien. Donc, excellent pour agir, à partir de mardi, on le refait. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également mes poissons et mes cancers. Voilà, vous cinq, c'est l'action, c'est la bonne dynamique en ce moment qui démarre à partir de mardi. Ensuite... J'ai Jupiter, Jupiter toujours dans le signe du Bélier, il n'est pas prêt de vous lâcher, il est là jusqu'au 28 octobre, donc mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, vous savez, je ne pas beaucoup parler de mes Sagittaires, parce qu'on ne peut pas être en gémeaux, un peu opposé, donc je ne polarise pas moi sur ce qui se fait pipe de vous agacer, profitons encore de cette influence extrêmement tonifiante, positive, optimisante, jovialisante, euh, liée à cette influence de Jupiter, qui est, globalement un paramètre de, de vision heureuse, expansive, chaleureuse, c'est ça l'influence de Jupiter, c'est voir le bon côté des choses. Jupiter en bélier apporte la pêche, la pêche, la pêche, on le sait à mes béliers, mais en toile de fond, il est là, il est puissant. Mais également à mes sagittaires, période de chance, chance, chance, mes sagittaires, il faut l'optimiser, c'est un état d'esprit, vous savez bien comment je raisonne là-dessus, la chance est un état d'esprit, voir le bon côté et retrousser les manches, bien sûr, comme d'hab. Et puis également pour mes lions, jusqu'au 28 octobre, mes lions, c'est bon rime, mais Lyon, c'est bon. Et puis également, si Jupiter est en Bélier, il veut du bien à mes versos, 60 degrés en amont, et à mes Gémeaux, 60 degrés en aval. Voilà, pas mal tout ça. Hein, Saturne, toujours en Verseau, il est rétrograde. Saturne, 24 degrés Verseau, troisième décan Verseau versions, en ce moment, s'il y a des petites remises en question, c'est normal. Vous êtes en train de faire du nettoyage, de l'élagage. Il y a des choses qui doivent pas passer à la trappe, mais c'est l'histoire du train de la vie de Jean-Dormesson. Il y a des gens qui, on est tous dans un train, on est chacun notre train. J'adore cette image, cette métaphore de Jean-Dormesson, je l'adore. On est, on est, c'est notre train de la vie. Et puis il y a des, des personnes qui montent et puis qui descendent, d'autres qui montent, qui descendent. Voilà, c'est ça. C'est le cycle de la vie. Il faut accepter qu'il y ait des personnes qui rentrent dans notre vie, qui en ressortent, et puis on fait la place pour d'autres. C'est comme ça, ce sont des évolutions positives, constructives. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas empêcher ceux de partir. Et puis il faut accepter ceux qui arrivent. C'est le bon état d'esprit. Avec les aspects de Saturne, ça invite à ça, à avoir ce recul, cette bonne distance, cette visibilité d'ensemble. Donc excellent, Saturne, on le refait vite fait, je ne le fais pas toujours. Pour qui Pour euh, bah, mes versos, hein, finalement, c'est bon, c'est bon, c'est un bon nettoyage. Mais mes gémeaux, bien sûr, mes balances, bien sûr, on voit loin mes balances en ce moment. Hein. Et puis également, quand une planète est en verso, elle veut du bien à mes béliers et... Ah, mais Sagittaire, voilà, vous cinq. Hein. Bon, je vous referai Uranus, Neptune, Pluton, la prochaine fois, ils sont tellement lents qu'ils n'auront pas bougé beaucoup. Donc, l'angle de vue, je vous disais, l'angle de vue. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de l'angle de vue, du point de vue hein, C'est euh, une idée toute simple, c'est que l'arrivée de Mercure, qui est quand même la planète de l'intelligence, de l'intellect, de la communication, là, euh, dans ce signe du cancer, fait la part belle, pourquoi Mercure entre dans un signe d'eau. Donc on va passer d'une intelligence extrêmement rapide en gémeaux, mais assez conceptuelle en fait, hein, mais, mais formidablement efficace de rapidité d'adaptation, à un mercure dans un signe d'eau qui va mettre en lumière les mécanismes d'intelligence émotionnelle. Les mécanismes d'intelligence émotionnelle, mercure, le mental, l'intellect, en signe d'eau, le ressenti. En fait, le croisement. Donc, la perméabilité du ressenti va être plus, plus fine, tout simplement. Qu'est-ce que ça induit Ça induit qu'on va être davantage capable de se placer au diapason de ceux qui sont autour de nous en essayant de comprendre et d'anticiper ce qu'ils ont dans le crâne, la façon dont ils fonctionnent, quelle est leur motivation, quel est leur but, la façon dont ils communiquent, par où ils arrivent, ce qu'ils veulent vous dire, quel est le message subliminal. Le talent pour y parvenir va être beaucoup plus fort avec une position de mercure dans un signe d'eau bête hein, parce qu'on. Euh, j'avais lu un truc là-dessus qui disait que euh, la communication orale euh, c'est faible pourcentage, la com communication qui se fait par les mouvements du, du visage donne des informations encore nettement supérieures et la communication qui se fait physiquement avec une mobilité des bras d'un ensemble etc passe avec beaucoup plus d'amplitude. Plus vous êtes à proximité de vos interlocuteurs plus vous avez d'informations et plus on a d'informations plus on a de Pilier pour faire du tri, voir ce qui se passe au-delà des mots de tout ce qui est dit, tout simplement. Donc, cette position de Mercure en cancer, je l'aime bien, moi, j'ai une affinité. Bah, étant de la Vierge, c'est un sextile, donc euh, étant un mercurien, étant de la Vierge, c'est un sextile, pour nous, c'est bon, hein, voilà, c'est bon. Et puis c'est bon aussi donc, pour mes cancers, je, je le refais vite fait, hein, excellente communication intuitive pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, hein, également pour mes taureaux et pour mes vierges. En ce moment, la part belle, pour vous, pour nous, hein, elle consiste à se synchroniser en essayant de comprendre le fonctionnement de l'autre, de le placer dans son contexte, de voir quels sont les enjeux, d'ouvrir le champ de conscience. Et plus on parvient à faire ça bien, et plus on s'entend. Et on se comprend. Tout simplement. Voilà. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, bien sûr. Je suis sensible à ça, la bonne blague. Merci pour vous, pour tout et puis on se dit très vite la semaine prochaine oh, j'en ai pas parlé, j'ai eu un, un, un adorable adorable commentaire dans le magazine Elle pour qui j'ai fait un, un dossier cette semaine là, euh, sur les synchronisations en fonction des signes, bon c'est toujours un peu sommaire bien sûr, hein, mais, mais euh, ils m'ont fait un papier, mais c'est des amours j'ai jamais eu un papier aussi gentil dans le Elle de cette semaine qu'il y a eu là avec ma photo et tout, la vie est belle tout simplement, toujours voir le bon côté je vous dis merci, à très vite, à bientôt